Salut les boys, c'est Willman, encore une vidéo ce soir très chanceux. Il euh, y a beaucoup de monde des fois là, dans mes vidéos live euh, ou tout simplement dans des vidéos réguliers. M'écrivent dans les commentaires qui ne comprennent pas pourquoi que j'efface et supprime des commentaires. Euh, moi je leur dis tout de suite si c'est des commentaires haineux, je les efface. Et puis ils m'assurent que non, non, non, c'est des, des commentaires réguliers des commentaires euh, constructifs, euh, drôles, ou quoi que ce soit, rien de mal. J'ai trouvé la raison, c'est pas moi qui supprime les les commentaires, euh, c'est YouTube. YouTube euh, met ça dans une dans une catégorie, ça s'appelle « Possible pourriel ». La possibilité que ce soit un pourriel. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu que j les vérifier et puis que je, les, que je les accepte ou que je les retire et que si je vois que dans ces, euh, ces euh, messages-là, il ben, euh, y a des gars qui répètent toujours la même chose, euh, qui font de la publicité, tout ça, ben je peux les barrer, les retirer. Mais je pas le temps beaucoup de vidéos, vous savez, je travaille, j'ai pas le temps de tout faire, je réponds à plusieurs commentaires, j'ai instagram Puis, euh, vous savez c'est du bénévolat les boys, mais là avec vous on va lire ce qui a été retiré. Je peux pas toutes les lire, il y en a présentement 132, mais rapidement j'ai examiné un, un peu euh, ce qu y en était et puis en gros euh, c'est très très très facile A chaque fois que vous mettrez une adresse, un courriel, un site Internet, il l'enlève. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de publicité sur mon, avec Winman pour le CBD. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai regardé ça avant de faire la vidéo rapidement. Euh, YouTube le détecte et retire le commentaire avec l'adresse euh, en question. Et YouTube retire tous les messages. Ben, c'est pas tous les messages. Mais c'est que dans ces messages-là, tous les messages qui ont été retirés, il y a des chiffres. Euh, que ce soit un prix, il y a quelqu'un qui a écrit 26 et 50 sous. Le message a été retiré. Euh, L'autre qui écrit seulement des pourcentages de THC. Le message a été retiré. Euh, ici, il y en a un, c'est écrit « 18$ », puis il euh, y a le signe de caca, le, le, le petit euh, emoji. Mais d'après moi, c'est le 18$, vous comprenez. Euh, puis c'est tous des abonnés que je vous reconnais, que vous écrivez des commentaires, puis euh, euh, comme euh, « Québec Skills euh, »,« David Bélanger euh, », comme là, il y en a un ici, je ne veux pas le dire, mais c'est quelqu'un qui est pas de notre gang et puis qui ont, euh, qui ont fait beaucoup, des étoiles, des, des fusées pour faire des publicités sur le pour leur site personnel de qui vendent du CBD, vous comprenez? Euh, il y en a un ici qui a été retiré, puis euh, je le vois pas parce que, écoutez ça, écoutez ça, euh, je comprends pas. Je comprends pas. Sans Raphaël, une chance qu'ils agrandissent, qu'ils agrandissent parce que, par seul leur, je, je lis comment c'est écrit là, par seul leur produit, c'est les meilleures qualités, prix, goût, j'espère, des nouveaux produits d'eux. Ça, ça a été mis de côté. Euh, après ça, l'autre, il répond puis il répond à quelqu'un qui a répondu, puis que lui-même a retiré de... C'est tout croche, mais euh, des fois, c'est rien de mal, c'est vraiment des numéros, des adresses courriel, puis j'essaie de regarder, il y en a un qui écrit « Si sévère vert, c'est pas du kiff », ça a été retiré. Il est choquant les boys. Après ça, l'autre écrit 26 mai, donc euh, notre SQDC ouvre le 26 mai, Trop haute à Grande-Rivière, Gaspésie, Québec. 26 mai, ça a été retiré. Euh, le Girls' Scout Cookie de Dubon, 15,5%. THC emballé le 7 juin 2019. Euh, ça, c'est un commentaire par DJ. Ça a été enlevé, il y a des numéros. Euh, notre ami Simon, Simon de Joliette. Euh, donc, au Québec, tu as le droit de t'acheter des cigarettes au dépanneurs, une grosse vodka 71 euh, de 40% d'alcool, aller à une soirée aux danseuses, même si serait légal de tourner dans un film porno, mais du cannabis, il te fout tout oh mon jeune. Fait que ça, ça a été retiré à cause du 71, 40%. Donc, je pense que vous comprenez le principe comprenez le principe. Puis, c'était probablement ça que je voulais dire. Il y en a un qui a écrit « Yes » puis il y a à peu près « 20 S ». Mais il a pas de chiffre 20, c'est juste « Y-E-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S s Ça a été retiré. Un autre habitué, là. Olivier de Mad Panda. Zach Roy, tu devrais... Commencez à donner une note sur 10 à chacun, à chaque cannabis que tu goûtes, le chiffre 10. Alright les boys, je te laisse là-dessus, donne un pouce, écris un commentaire, avec pas un numéro, puis pas avec une adresse, euh, pas courriel, mais un adresse site internet. Alright, ciao, à la prochaine.